Et salut à tous mes p'tits c'est Gabriel, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec mon ami qui oublie 9 Salut Gabriel, bah, je suis bien content de t'en retrouver. Ouais, bah eh ben, moi aussi, moi aussi. Bon. On va faire une petite vidéo sur des ouvertures que tu as fait aujourd'hui. Oui. Lesquelles wow. bah, les ouvertures, waouh Alors, bah c'est pas compliqué, c'est les ouvertures qui étaient... Et deux derniers, on va dire par rapport au dragon légendaire et ce qui est sorti récemment, euh, Vengeance, son Vengeance, un truc comme ça. Donc, j'ai quatre. Il y a en tout pas mal de cartes. Alors, je vais préciser pour tous ceux qui sont, sont abonnés à attacher. Pour l'instant, c'est pas la peine de me demander de réserver ou tout ça. La réponse est non. Sont pas encore en réserver tant que certaines cartes de mon binder ne sont pas parties. Mmh. Alors je précise aussi, je pense que Gabriel mettra encore à la fin de la vidéo. Il y a trois cartes qui ne seront pas à l'échange que je vais quand même vous montrer. Ouais, non, mais Donc de toute façon, je vais le redire moi. Donc voilà quoi. Bon, on va commencer. Alors, le parce dragon que, Parce que, voilà, le dragon amulette. On va commencer par un beau dragon amulette qui n'est pas à l'échange. Oh, peut-être que si, il serait peut-être. Pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas, mais. Ensuite, deuxième dragon, qui fait partie des dragons légendaires, le dragon du virus maudit. Dragon du virus maudit, qui est un dragon qui était assez recherché euh, il y a trois mois. Ah oui. Et peut-être, je pense, bien encore recherché. Ouais. Alors voilà, maintenant, on passe par encore aux cartes qui ne sont pas à l'échange. Le numéro 59. Ah, le numéro 59, le cuisinier malhonnête. Et je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Tout à fait ça. Franchement, très bien. Très bon effet que je conseille aux joueurs qui jouent. Que s'ils ont cette carte de la garder. Parce qu'elle est très pratique. Mmh, je pense... Alors, ouais. le numéro 100. Alors, c'est là qui qu qu est sûr que ça part pas à l'échange. Parce que c'est un numéro 100 et c'est un dragon numéro 1. Waouh wow. <rire> ouais, bien sûr. Tout à fait. Le dernier qui n'est part à l'échange le numéro 98 anti utopique oh là là je l'ai jamais eu celui-là eh ben je peux te dire que rien, que rien que son nom il fait mal oui Alors franchement quand je l'ai vu franchement ça m'a fait plaisir parce qu'au début ça quand j'ai commencé à ouvrir les les boosters j'avais que la merde mmh. après quand j'ai commencé à ouvrir d'autres ça commence à monter ouais. suivant maintenant euh, animal, féerique, euh, j'arriverai pas à dire Belle Animal, belle. féerique, belle Je connais pas Ah bah ça, ça euh, fait partie des monstres, c'est un monstre qui type de magicien Celle-là, elle partira à l'échange tout ça, tout ça, ça Ouais, ça, ça part à l'échange Ça partira à l'échange, dès que, il bah, que faudra que je refasse mon binder, Tout ouais. ça, le problème Là, il y a peut-être, on va dire, une petite base de deck qui va partir galactique que j'ai regardé vendre mon devout la personne ne peut pas acheter ouais, ça c'est pas grave c'est comme ça la vie mm. ensuite un psy c'est multi traiteur sauteur psy ah oui un, euh, oui c'est euh, la voilà, structure et c'est structure psy qui est qui fait assez mal dans la méta en ce moment donc euh, voilà cool. franchement dès je connais un, un très beau dueliste qui joue le deck structure psy et il amine tout le monde Ensuite maintenant un pendule un précieux spot artiste. Oh je... Oh Pendule de niveau 4 ouais pas mal Voilà ce que j'ai eu aussi bien sûr Ensuite un plan de directeur et spirale ah oui, le deck le deck euh, Espiral, oui. il, va, il va faire mal aussi. Oui. Ouais, c'est bon, tu peux passer, es, tu sais, tu n'es pas obligé de... Bon, on va faire vite parce que là, euh, ils vont lire les gens. Ils ont mmh. ça. Crabe, Carbo Chimera, c'est ça Ouais, Chimicra... Chimicreera. Chimicreera, ouais. Alors, il y en a un autre Ouais, euh, Mo Morigre Cristron. Ah, bah, ça, c'est pour Laura. Ça. Ah, bah, là, pour ma... j'ai compris, les cristons, elle les presque tous. C'est plus dans les stratèques qu'il nous faut. Ouais. Alors, celui-là, c'est un Polychimécra. Ouais. C'est un Déoxygre. Ogre Un truc comme ça. Ouais. Franchement, ouais. ça, c'est un Ouais. Je sais pas ce qu'ils cherchent leur nom, bizarre, là. Mm. Ah, celle là ouais ça je vois pas mais vous allez ah, reconnaître ça. par le dessin ouais ils y reconnaît celle là Ah celle là je vais la voir ah. moi qui veux me faire un deck fun pour, pour ceux qui veulent voir regardez j'ai mis j'ai commencé à faire le deck j'ai commencé à faire le deck euh, gardien parce que j'ai trouvé j'ai trouvé qu'un deck fun gardien ça, ça allait faire super bien ensuite il poli je sais plus quoi. ouais voilà. poli aussi ouais Bah je pense que poli ça... ça pourra faire ça peut faire un bon petit deck aussi je pense ouais mais il faut pas que ça fasse comme le, le deck euh... alors c'est Tristype type tristron voilà je disais, ah. faut pas que ça fasse comme le deck Gémeaux, tu vois ce que je veux dire Ouais, je vois tout à fait Alors ça, ça peut être faire plaisir pour toi ou pour les personnes qui aiment bien les cartes gardiens Ouais En ultra hein. ah, Ouais, j'ai bien que tu mettre mettes de côté, on sait jamais, je te dirais ça Il y en a un autre Ouais En ultra aussi Mais celui-là c'est le phoenix, mon cher Oh là là là là euh, mets la main de côté, on verra. Attends, attends, attends. Avec plus une... Ouais, euh, je te dirai après ça. Je te dirai après ça. Parce que j'ai pas. pas... Ça, fait, ça va faire trois mois que j'ai pas regardé mon deck gardien. Koori-Bandi, euh... franchement, super. Koori-Bandi, ah ouais. Ah bah ça, le chevalier, le chevalier légendaire timé Ouais, je crois que tu le vrai. Qui, est... qui était vraiment recherché. Ouais. Ah par contre ce dragon, ce démon est fr franchement plutôt pas mal, en secret si je me trompe pas. C'est Pluton le Ouais, ouais. Euh, il est recherché aussi, Pluton. Donc voilà quoi. Donc ça, ça, ça veut... veut dire le Binder. Ah, ça je crois que j'ai trois fois celui-là. Un autre, encore. Ouais, pareil, je l'ai trois fois. Notre monstre Marmar. -mar. <rire> Franchement, je, je sais pas où s'ils vont chercher des noms comme ça. Ouais, moi aussi. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Ah, je la veux Pourquoi non. Ah, bah, ça, ça sert à rien que je, je vous la montre, je, je, je l'ai déjà montré. Ouais. C'est la même. Ouais. J'ai pas le temps, j'avais pas trop envie de. prier ouais. De... Crier. Celle-là aussi, on l'a déjà vu. Ouais. Alors ça, vous l'avez pas vue. Attendez, je vais voir si il y a des doubles. Bon. Non, il n'y a pas de double. Union de des chevaliers ardents. Oh, joli. Pour le deck chevalier ardent, ça peut être pas mal. Pendu, que... attention. Ça, là, elle est très pratique. C'est celle-là. Pendu par rapport au monstre pendu. Ah, moi, je la veux bien. Donc, voilà quoi. Pilote des fleurs. Alors c'est vrai y a la riche. Ça c'est pour les gardiens, c'est pour moi ça. Ah ça c'est pour tout ce qui est monstre. Fleur de gardien, oui tout à fait. Ouais. Celle là aussi. Euh, celle là je crois que je l'ai en trois fois. Là, bien sûr maintenant ceux qui veulent qu'ils la recherchent maintenant je peux l'aller changer. C'est mmh. la légende du cœur. Ah la légende du cœur. Ah oui surtout en française elle est... elle doit être recherchée pour, le... pour avoir les trois chevaliers légendaires euh, comme ça. Ah oui pour ça, il faut vraiment y aller. Ouais. Après, pour ceux qui ont comme moi, qui font comme moi les decks chevaliers fantômes. Voici. Euh, moi, je te l'apprendrai bien en collector. Ah, tu peux attendre un peu 5 minutes, s'il te plaît, mon cher ami Ouais. Il y, y celle-là. Bénédiction des Utahs, ça à quoi Alors, franchement, quand j'ai eu ça, j'étais mort de rire. C'est pour ouais. les monstres. Euh... Monstre rituel de petite lumière. Ouais. Donc, euh, voilà quoi. Ouais, franchement, je vois pas pourquoi ils ont mis une carte comme ça. Et à celle-là, pile. Ah bah là. tu me la mets, tu me la mets aussi. Alors par contre, ça, c'est pour tout ce qui est double. Alors, ça, c'est pour les Cifères ou les Galactiques, c'est double sphère. Cifère. Double Cifères, ouais. Franchement, s'il euh... est le dragon, quand même, franchement, on rien. A... Ouais. Ah ça c'est pour les structures psy, ouais. accélérateur structure psy. Ah ça c'est une carte qui va être recherchée aussi pour le deck structure psy, je crois. Oui, tout à fait. Même Impact... si c'est une commune. Impact cristron, ah bah oui, pas mal. Encore pour les galactiques, pour les deux galactiques ou oh, les siffères. Élément binaire Cypher. Oh là là, là là là là là là là, ouais. Alors là ça a l'air du très beau. Et très très beau alors après faute galer ou gelé c'est pas trop beau faute du fraude gelé. donc voilà quoi ouais je enfin. crois que c'est une carte utile aussi même en commune. et maintenant rouler d'âme oh. très belle carte hein. très ouais. pratique oh. non pas, pas si que ça c'est vaut mieux la charge de l'âme donc voilà quoi donc voilà bon maintenant alors tous ceux qui ont vu tout ça, alors par contre pour mes je recherches, bois. je bois, je sais pas ce que j'ai à... je viens de me taper 3 heures de route et j'ai pas bu du tout Bah dis non, qu'est-ce que ça fera si tu... tu viendrais me rejoindre Romand, euh... là t'en auras pour, pour pas 8... 6 à 8 heures de route Mais je rêve, je rêve de venir Romand, je rêve Ah bah, peut te faire des décembre patin Ouais, donc, alors... ouais par contre, je vais mettre aussi pour la chaîne youtube de mon cher ami gabriel parce que j'ai demandé et j'ai son accord ouais. d'ici peu de temps il y aura des petits des mini-séries des petits films tranquilles de sur le jeu ds psp et 3ds alors par contre si vous voulez d'autres mmh. petits films ou mini-séries vous demandez à gabriel ce sera vous notez en dessous de cette vidéo mm. et moi comme je, je de temps en temps je suis là je reviendrai et je ferai la vidéo pour répondre à vos questions oui ou non alors par contre Pokémon c'est pas la peine ouais. je précise encore c'est pas la peine donc ouais. voilà quoi. alors par contre pour mes recherches on va faire en sorte ça va finir par rapport euh, à certains decks pour les decks euh, Choie et fantôme il faudrait je recherche deux cartes silencieuses mm. et un des, des bottes des, de lance, une carte mmh. et ensuite, surtout le dragon de Requiem, Eh oui, bien sûr, le dragon Requiem des ténèbres. Ça coûte permet... 5 euros hein, quand même. Comment il coûte que 5 euros? Ouais, euh, voilà, 5 euros. 5, 5, 5, 5, 5. Euh, mmh. Ensuite, par rapport au deck Poussière d'Étoiles, on va dire, c'est tout, tout ça. Deck fun, tout ça. Mais peut-être que si je peux, je le mettrai en deck de compétition, je pense du tout. Euh, il faudrait que je recherche le dragon chargeur pousser d'étoile et le dragon Étincelle Pousseur d'étoile mmh. Bien sûr. Par contre, par rapport au deck euh, Galactique, c'est bah, le dernier. Euh, c'est le dragon si aux yeux galactiques qu'il faudrait que je trouve. Mmh. Et par rapport au dragon rouge arch démon, pour que je puisse finir les avoir tous, c'est les trois dernières. Voilà, c'est tout mon petit kiubi Oui, c'est tout mon petit Gabriel, de toute façon Alors, si vous avez aimé cette Petite vidéo et que vous a redemandé Faites une pétition pour que je sorte De mon centre, mais surtout n'oubliez pas, pas de N'oubliez pas de Liker, de commenter, de partager Cette vidéo sur tous les réseaux sociaux Moi je vais le faire, on se retrouve Donc normalement, courant du mois de janvier Pour de prochaines vidéos, et peut-être une ou deux Parce que là je suis en permission pendant une semaine Voilà donc. et peut-être que tu vas faire une autre vidéo par rapport aux cartes reçues voilà et voilà c'est voilà je vais faire ça donc si vous avez aimé cette vidéo donc n'hésitez pas je le redis excusez-moi mais n'hésitez pas de liker de commenter de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux et on se dit à plus tard et ciao tout le monde salut